Bonjour tout le monde, bienvenue à ce webinaire dans lequel je vais vous présenter quelques trucs pour augmenter sa visibilité sur le web. Principalement, c'est créer un profil de, de chercheurs chercheuse dans ORCID et aussi dans la base de données Publons et dans la base de données Dimensions. Je vais, Juste pour une mise en contexte, je vais vous présenter quelques exemples de recherches d'articles sur le web pour essayer d'illustrer l'importance de se créer des profils de chercheurs, chercheuses, pour essayer d'uniformiser un peu plus toutes ces informations-là sur le web. Donc ici, si je fais une recherche par auteur, en cherchant Sylvie Perrault comme auteur dans la base de données POMED, je repère 104 références. Dans ce cas, ci POMED, c'est que des articles de revues scientifiques, ça se peut que ce soit un article de conférence, mais uniquement s'il est publié dans une revue scientifique aussi. Donc, 104 références. Dans le cas de la base de données euh, Web of Science, 164 références. Dans ce cas-ci, ça inclut aussi des articles de compte rendu de conférences. Donc, si elle a publié une conférence qui est publiée dans un compte rendu, ça serait aussi indexé là-dedans. La couverture des bases de données ne sont pas les mêmes, donc il y a un nombre différent de, différent de, de références repérées. Si on va voir la base de données Web of Science puis qu'on cherche par auteur, on va voir qu'il y a deux profils Sylvie Perrault. En consultant attentivement les références associées à chacune des deux, chacun des deux profils, on voit que c'est bel et bien la même personne. Si je vais dans une autre interface, dans la base données Insight, je vais voir qu'il y a quatre profils de Sylvie Perrault, dont une Sylvie Perrault à l'Université Laval. Mais en fouillant attentivement, c'est bel et bien la même personne encore. Si on fait une recherche sur « Web of Science », puis je repère un article de Sylvie Perrault. Dans certains cas, de plus en plus, on va, voir, on va pouvoir afficher les identifiants uniques. Donc, dans ce cas-ci, j'ai affiché les identifiants pour Web of Science, Researcher ID et pour ORCID. Donc, on voit les deux identifiants qui apparaissent pour Sylvie Perrault. Mais c'est malheureusement pas toujours le cas. Il y a un autre article ici de Sylvie Perrault dans lequel ces identifiants ORCID puis Researcher ID ou Publands ne sont pas affichés. Donc, les identifiants. Euh, Research ID ou Publons, c'est la même chose. Euh, on peut aussi voir dans le profil Orchid, on voit le profil Orchid de Sylvie Perrault, on voit qu'il y a six références d'affichés présentement. Puis quand je cherche sur Publons, il y a un profil Publons pour Sylvie Perrault, on voit 190 publications. Donc il y a moyen de s'organiser pour que aller modifier les préférences de Publons pour qu'on puisse que Publons puisse se synchroniser avec le profil d'Orchid, on va voir ça tout à l'heure. On peut aussi faire une recherche sur Google Scholar, par exemple, par auteur. Ici, on voit 319 références. Puis, on peut aussi voir, constater qu'il y a un profil euh, pour Sylvie Perrault dans Google Scholar. Dans ce cas-ci, il y a 307 références qui sont associées à ça. Donc, dans le cas de Google Scholar, c'est un petit peu différent comme outil. Il n'y a pas nécessairement une sélection des périodiques qui sont ajoutés là-dedans. Dès que les algorithmes de Google, les robots vont repérer quelque chose qui ressemble à un numéro de périodique donc journal volume numéro page c'est automatiquement ajouté à Google Scholar ça pourrait être un article de revue prédatrice par exemple tandis que dans la base de données Web of Science dans la base de données PubMed bien, il y a un contrôle à la source donc ils vont contrôler les périodiques qui sont ajoutés là-dedans il y a une sélection donc les outils ne, ne sont pas équivalents un autre exemple ici c'est la base de données Dimensions qui existe depuis quelques années à l'Université de Montréal, on n'est pas abonné à Diamond Chance, mais on a par contre accès à la version gratuite. Donc, si je fais une recherche de Sylvie Perrault dans le plein texte, donc on cherche entre guillemets dans le haut, puis à ce moment-là, ben, on voit qu'il y a un certain nombre de références qui apparaissent. On peut filtrer, dans les filtres à gauche, on peut les filtrer avec Sylvie Perrault comme chercheuse. Puis à ce moment-là, on repère 198 publications. La version gratuite, parmi les 198, il y a 129 articles puis 22 chapitres de livres. L'autre contenu, ça peut être des brevets, par exemple, des demandes de subvention, etc., euh, des livres, d'autres contenus qui sont disponibles si on était abonné. On peut aussi configurer Diamond chance pour qu'il parle avec Orchid pour échanger de l'information. C'est là que ça devient intéressant pour aller euh, saisir le plus possible d'informations de notre profil ORCID. Maintenant, un profil de chercheur ou de chercheuse, c'est un portrait qui peut regrouper les informations de base sur ces personnes-là. On peut d'uniformiser les noms qui, qui sont présents sous diverses formes. On pourrait présenter une photo, les domaines de recherche, l'institution, etc. On peut aussi afficher les réalisations, donc les projets de recherche, conférences, euh, les publications s'il y a des brevets, des distinctions, des memberships, etc., subventions. Puis aussi les tâches de révision par les pairs dans le cas de la base de données ORCID et Publons. Par contre, les identifiants, c'est une façon de référer à un humain spécifique avec un code unique. Puis, il y a un permalien associé à ça, donc un URL qui est permanent, qui va faciliter le repérage de votre profil par des usagers ou par des systèmes automatisés. Les usagers, les utilisateurs de, des, des identifiants, des codes uniques, sont principalement les universités, les institutions de recherche, organismes subventionnaires, maisons d'édition. Puis, les identifiants sont intégrés dans d'autres outils. Donc, si vous cherchez sur Web of Science, vous allez pouvoir chercher avec l'identifiant ORCID. Vous allez pouvoir voir les identifiants ORCID qui sont affichés. C'est pareil pour d'autres bases de données aussi. Ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur ces informations sur le Web. Ça peut aussi aider les jeunes chercheurs, chercheuses à se faire connaître et se démarquer. Par exemple, un chercheur, une chercheuse qui aurait un blog très consulté, une liste complète d'articles publiés, une liste à jour, bien, ça va permettre de valoriser, valoriser ses réalisations. Puis ça permet surtout de regrouper toutes les réalisations pour en faciliter le repérage dans différentes bases de données. Ça permet aussi de désambiguiser les, les, les noms des chercheurs, par exemple. Vous allez, je vais vous présenter des exemples tout à l'heure de ça. Puis si des gens font des analyses bibliométriques, par exemple, des palmarès, le nombre de publications, bien, ça permet d'améliorer la qualité de ces données bibliométriques. Un exemple de désambiguisation, un chercheur de la Faculté de pharmacie de l'Université de Montréal, Denis Deblois. Si on cherche dans PubMed, on voit que son nom est présent sur trois formes différentes. Donc, Deblois avec un espace de Eblois. On voit Deblois en un seul mot, mais avec un B majuscule. Puis, on voit Deblois en un seul mot. Donc, juste ici dans PubMed, on voit facilement ces trois variantes-là. Donc, un profil ORCID permet d'uniformiser tout ça. Profil PubLand, la même chose. Euh, un, un cas réel dans un, un emploi précédent, dans un centre de recherche sur les matériaux, il y avait à la même époque, dans le même centre de recherche, il y avait deux François Hamel, tous deux spécialisés en métallurgie de l'acier. Donc, ça devient important de désambiguiser les, les personnes pour savoir laquelle des publications provient d'un François Hamel spécifique ou d'un autre. Pour bien gérer vos profils, on vous suggère de privilégier votre profil Orchid d'abord comme principal profil, qui comprend votre information la plus à jour et la plus exhaustive. Ensuite, on peut se créer des profils secondaires dans différents outils, entre autres Publons et Web of Science Researcher ID, qui est le même deux systèmes parallèles. Puis la, la base de données Dimensions. On va voir ça dans les diapos suivantes. On peut aussi se créer un profil Google Scholar pour réclamer ses publications puis suivre nos citations. C'est un outil qui est populaire, mais c'est plutôt un circuit fermé. Il n'y a pas de lien avec les profils Orchid, par exemple. Puis, on peut se créer des profils secondaires dans d'autres sites d'intérêt aussi. Donc, il y a des gens qui ont des profils sur ResearchGate, sur Academia, peut-être un profil sur la page de, du groupe de recherche, sur les vitrines des chercheurs à l'Université de Montréal, par exemple, etc. On a, on a sur notre site web une liste de suggestions de profils aux besoin. Puis, on vous encourage aussi, une autre façon d'augmenter votre présence sur le web, c'est de déposer le plus possible vos publications en accès libre au même endroit. Par exemple, notre dépôt institutionnel papyrus à l'Université de Montréal. Ici, c'est un document qui a été produit par un collègue bibliothécaire de la Bibliothèque des lettres et sciences humaines à l'Université de Montréal, Pascal Martinollet. Puis, Pascal, ici, décrit différentes manières d'optimiser votre présence sur le web. Donc, on se crée un profil ORCID, on peut avoir un profil Google Scholar, un compte Wikidata, donc, on voit Papyrus, on voit Pablons, on pourrait acheter Dimensions. Donc, il y a différentes manières de, de voir ça. Votre profil Orchid, l'intérêt principal, c'est un identifiant qui est pérenne, qui est le plus utilisé à ce jour. Il est vraiment très utilisé partout dans le monde. C'est formé de 16 chiffres. Donc, typiquement, on va voir un URL. Si j'ai mon identifiant de 16 chiffres, puis j'ajoute https://orchid.org////devant j'ai un URL permanent que je peux réutiliser pour toujours re repérer mon profil facilement. C'est un identifiant qui est ce qu'on appelle FAIR, c'est-à-dire qu'il est facile à trouver, il est accessible, interopérable par les machines, les ordinateurs, puis les informations sont facilement exportables et réutilisables. Vous pouvez votre, quand vous allez créer votre profil Orchid, on vous suggère d'associer une deuxième adresse de courriel, comme ça si vous changez d'institution vous allez pouvoir récupérer votre profil ORCID quand vous allez arriver dans une nouvelle institution. Ou si vous oubliez un mot de passe, par exemple. Ensuite, on peut euh, euh, ajouter, des, profils dans, ajouter pardon, des travaux dans ORCID avec l'option AdWorks, mais c'est un peu ardu. Il faut le faire pour une publication à la fois. Donc, Je pourrais ajouter avec un numéro de, de POMED, le PMID. Je pourrais l'ajouter avec un DOI. Sinon, il y a autres, quelques autres manières d'ajouter des références, mais une à la fois. Ça devient beaucoup plus efficace d'ajouter des références dans son profil ORCID en passant d'abord par Publons, ou Web of Science, ou par la base Dimensions. Encore là, je vous en parle dans les diapos suivantes. Orcid permet un maximum de 1000, 10 000 publications. Il n'y a pas grand monde qui ont 10 000 publications, mais c'est possible. Puis, ça permet entre autres d'ajouter tâches, vos tâches de révision des pairs. Euh, vous pouvez ajouter votre identifiant ORCID à votre signature de courriel. Vous pouvez utiliser l'image Orchid, puis associer l'URL à l'image en tant que telle, puis ça va apparaître dans votre adresse de courriel tout simplement, dans votre signature. Il y a aussi des outils qui sont disponibles sur le site d'Orchid pour intégrer votre, votre numéro Orchid et votre adresse à, à du code web que vous pourriez intégrer dans une page web, par exemple la page, votre page sur le web ou la page du groupe de recherche par exemple. Quand vous allez euh, déposer des articles ou quand vous allez faire des demandes de subvention, de plus en plus, on vous offre l'option de vous connecter avec votre compte Orchid. Faites-le le plus possible, comme ça, vous allez être authentifié comme une, une, une personne qui détient un compte Orchid. puis votre numéro Orchid va être associé automatiquement à vos publications. Lorsque l'article devient publié, devient euh, disponible, bien à ce moment-là, ça va être automatiquement ajouté à votre profil Orchid aussi. Vous pouvez décider de rendre l'information publique ou non. Donc, si vous travaillez, par exemple, pour une tâche de révision, puis que vous, vous êtes connecté à votre profil ORCID au, au jour, à la revue scientifique en question, bien, vous pouvez décider euh, quelle tâche vous voulez rendre publique dans ORCID, par exemple. Ça se fait dans le profil ORCID directement. Un autre outil ici, c'est l'outil ce qui est associé à la base de données Web of Science. Donc, on a l'URL pour se connecter à partir de la page de la Bibliothèque de la Santé. Un exemple ici où je cherche, donc dans Web of Science, je cherche par auteur d'abord. Puis, je repère des articles. Dans ce cas-ci, j'ai cherché Samuel Cyr comme auteur, qui est un étudiant à la Faculté de pharmacie. Puis, dans ce cas-ci, on voit, lorsqu'on voit la référence, on voit qu'il y a quatre publications associées à Samuel Cyr. Puis, je pourrais cliquer sur le bouton « Claim this record » pour réclamer cette référence-là et l'associer à mon profil « Web of Science » et « Publons ». Puis, ensuite, bien, dans, dans « Publons » même, on a l'option de on a l'option d'associer notre, notre, la publication en tant que telle à notre profil PubLens. Notez que l'identifiant PubLens, c'est le même que pour Web of Science, que votre identifiant Note ou un profil Clarivate, par exemple. Dans PubLens, en allant jouer dans les préférences, donc je vais dans mon compte, ici on voit Patrice Dupont, puis je vais dans les préférences à gauche, je vais cliquer sur « Publication. j'ai des options d'ajouter des références. Donc je pourrais, à partir de PubLens, ajouter des références dans, euh, directement à partir de Web of Science. Donc, je suis dans Publands, je me connecte à Web of Science, puis j'ajoute des références à Publands directement. On peut aussi le faire si on a déjà une base d'in de nos publications, disons une base de notes, mais j'ai l'option d'importer un fichier RIS de mes références, puis de l'importer. Je pourrais aussi aller une référence à la fois, euh, donc un numéro de PubMed PMID ou un DOI, mais c'est vraiment plus efficace de le faire avec euh, Web of Science. On peut aussi cliquer l'option pour synchroniser avec Orchid. Donc, dans ce cas-ci, ce que je vais ajouter à Pablo, je vais le synchroniser avec Orchid pour que les deux systèmes se parlent. S'il si y a une mise à jour dans un, ça va être fait dans l'autre automatiquement. Dans Poblons, on peut aussi aller indiquer les tâches de révision par les pairs. Donc, je peux cliquer sur le bouton Add a review. Mais je peux aussi aller euh, tout simplement transmettre dans, dans la même section de PubLens. J'ai un endroit où je peux insérer un fichier joint, je peux insérer un courriel de remerciement de la maison d'édition pour la tâche de revue par les pairs. À ce moment-là, ben, les gens de PubLens vont valider l'information en envoyant un courriel à la maison d'édition pour vérifier que c'est bel et bien véridique. Puis l'information va être ajoutée par la suite dans votre compte PubLens. On peut aussi aller jouer dans les préférences de Publons pour automatiser l'ajout de tâches de révision des pairs. Donc, si certaines maisons d'édition sont des partenaires avec Publons, donc, si je peux aller cliquer l'option qu'on voit ici, Review from Partners, pour automatiquement ajouter les, les revues des pairs dans Publons. Donc, si je fais une revue des pairs pour un périodique qui est publié chez Wiley et que Wiley est partenaire avec Publons, ben dès que la tâche de révision va être terminée, ça peut apparaître dans mon profil Publons. Ensuite, ce n'est pas nécessairement l'article lui-même, mais c'est vraiment au niveau du périodique en tant que tel. Euh, parfois, c'est au niveau de la maison d'édition. On peut choisir le niveau de granularité qu'on veut. Je peux aussi aller faire des liens pour les « Pre-Publication Review Display Reference » pour les permissions. Puis, je peux aussi des permissions pour les demandes. Si je fais partie d'un panel pour des demandes de subvention, ben je peux aussi aller indiquer cette tâche de revue des pairs. Cette tâche-là aussi. On peut aussi synchroniser les profils euh, Publens et, et Orchid. Donc, dans ce cas-ci, je suis toujours dans Publens, et j'ai des paramètres pour Orchid Settings. Puis dans ce cas-ci, je peux aller choisir différents paramètres pour que tout se synchronise automatiquement. Je peux prendre mes références de Publens puis les exporter vers Orchid. C'est ce qu'on voit ici, Export Publication to Orchid. Export Review, donc si j'ai ajouté des, des revues, des paires dans Publens, je peux cocher l'option pour les envoyer vers Orchid. Donc, vous avez pas mal de... de permissions qui sont disponibles ici, dans les deux systèmes. Ils sont très bien intégrés. Vous pouvez aussi vous créer un profil dans la base de données Dimensions, puis dans la base de données Dimensions, comme je mentionnais tout à l'heure, on repère des articles. Puis, si dans mon profil Dimensions, je, vais, je peux aller cliquer sur la section Orchid Information, puis dans la section en tant que telle, bien, je peux aller identifier mon, ajouter mon identifiant Orchid. Puis, de cette manière-là, je vais y voir un lien entre ma les références que je veux repérer dans Dimensions et mon profil Orchid. Donc, c'est possible dans ce cas-ci de les ajouter directement. Donc, si je fais une recherche dans mon compte euh, Dimensions, donc on voit que je suis connecté à mon compte, je fais une recherche, disant que Patrice Dupont, ça cherche dans la base de plein texte. puis là, je vois différentes références. La première, c'est pas la mienne, c'est une autre personne qui s'appelle Patrice Dupont, mais si c'était la mienne, j'aurais l'option d'ajouter dans Orchid. Si je descends un petit peu plus bas, dans ma liste, je vois deux références qui sont les miennes, puis dans ce cas-ci, je pourrais aller me connecter à mon compte Orchid si ce n'était pas déjà fait, puis les ajouter. Dans la copie d'écran qu'on voit ici, c'est si je suis connecté, ça va m'indiquer que les deux références en question sont déjà dans mon profil Orchid. Tandis qu'à gauche, c'est si j'étais pas connecté, bien, il faudrait que je me connecte pour avoir le bouton qui apparaît pour les ajouter. Donc là, on a l'option de les ajouter une à la fois dans Orchid. C'est assez rapide par contre, on clique sur le bouton et ça se fait instantanément, on passe à la référence suivante. C'est-à-dire que dans PubLunds, on peut le faire pour 75 publications d'un coup. Je pourrais repérer mes publications dans Web of Science, choisir, disons, les 70 qui m'intéressent parmi les 75, puis cocher l'option Export pour les envoyer dans Pub, PubLunds. Donc, c'est assez simple à utiliser comme outil. En jouant avec les options, vous allez vous retrouver. Sinon, vous pouvez nous consulter pour on va vous aider. Dans Google Scholar, la même chose. J'associe mon compte Gmail à mon compte euh, à Google Scholar. Donc, dans ce cas-ci, je vais utiliser mon identifiant Gmail, puis je vais rentrer mon, mon institution d'attache, dans ce cas-ci l'Université de Montréal, la Bibliothèque de la Santé, puis j'associe mon adresse de l'Université de Montréal. Une fois que c'est fait, je reçois un courriel dans mon compte de l'Université de Montréal, puis je vais valider que mon adresse est la bonne. Puis maintenant, mon compte Gmail est associé à mon compte de l'Université de Montréal dans mon profil sur euh, Google Scholar. Puis là, on peut chercher par nom d'auteurs, puis on peut repérer nos publications, puis on peut les ajouter à notre profil directement. Puis on peut les réclamer pour les ajouter dans Google Scholar. C'est assez simple à faire. C'est pas nécessairement à jour. Certaines, Lorsque j'ai créé mon profil il y a quelques jours dans Google Scholar, certaines publications qui dataient d'un an n'étaient toujours pas disponibles dans Google Scholar, Donc pour une raison que, que je connais pas pour l'instant, mais mon nom était bel et bien comme auteur, donc c'est pas nécessairement si complexe que ça. Aussi, le, le, le profil Google Scholar n'est pas intégré avec Orchid pour l'instant. Donc, c'est un peu en, en vase clos, ce système-là. Finalement, bien, il y a le dépôt institutionnel de l'Université de Montréal qui vous permet le libre accès aux publications, thèses, mémoires et autres productions intellectuelles des chercheurs et des étudiants. Donc, chaque document que vous allez déposer dans, dans Papyrus va avoir un URL permanent que les autres personnes vont pouvoir inclure dans, dans, dans leur page Web pour le, repérer le document facilement. Les documents achetés dans Papyrus, on peut les intégrer facilement à notre profil Orchid ou notre profil, euh, notre profil euh, Poblans en utilisant l'URL permanent. Il y a un processus d'auto-archivage simple. C'est très facile de déposer un document dans Papyrus. C'est possible d'obtenir de des données de consultation sur les documents que vous avez, données de statistiques, par exemple, le nombre de consultations pour les documents déposés dans Papyrus. Puis, il y a une indexation automatique. Donc, dès qu'un document est dans Papyrus, c'est repérable sur le web dans WordCat, qui est notre outil de découverte, entre autres, à l'Université de Montréal. L'outil de découverte Sophia, c'est WordCat qui est derrière ça. Donc, dès que ça apparaît dans Papyrus, c'est repéré partout dans le monde dans WordCat. C'est intégré à Google Scholar, Google, donc c'est très facilement repérable partout. À l'Université de Montréal, les professeurs peuvent déposer différents types de documents. Euh, en fait, tout type de document, pour les professeurs. Pour les étudiants chargés de cours, stagiaires ou les membres du personnel, ben, c'est des articles, des chapitres de livres, communications scientifiques, euh, ensemble de données aussi. C'est possible d'ajouter un ensemble de données qui est associé à un article dans Papyrus. Il y a d'autres dépôts qui existent pour ça. Si je les déposé dans Dataverse ou dans Zenodo ou ailleurs, ben, je peux faire aussi un lien à partir de ma, ma, mon article disons, dans Papyrus. Je peux pointer vers l'ensemble de données associées à partir de papyrus. Donc, les gens vont repérer l'article, puis ils vont repérer aussi l'ensemble de données au besoin. On voit ici qu'il y a différents types de collections qui sont disponibles. Pour l'École d'optométrie, on voit thèse et mémoire, travaux et publications. Même chose pour la Faculté de pharmacie. La faculté de pharmacie, il y a aussi une collection pour la production étudiante. C'est des travaux d'étudiants des de quatrième année, principalement dans ce cas-ci. Pour déposer, on vous demande, de, dès l'acceptation de votre article, Dès que vous avez le message de la maison d'édition qui confirme que c'est accepté, allez déposer votre article dans Papyrus, la version acceptée. Donc, ce n'est pas la version telle que publiée sur le site web de la maison d'édition, c'est la dernière version que vous avez soumise, vous avez soumise puis euh, avec les, les, fichiers, les fichiers joints au besoin. Donc, euh, les documents complémentaires. Ça peut être, par exemple, une stratégie de recherche euh, dans le cas d'une étude de portée ou une revue systématique. Ça pourrait être du matériel complémentaire, par exemple, si vous avez, vous parlez d'une étude qualitative, vous avez un sondage, vous voulez joindre une, un exemplaire du sondage, mais vous pouvez l'associer comme document complémentaire. Donc, vous déposez tout ça dans Papyrus. Euh, J'ai déjà parlé de l'ensemble de données qu'on peut soit déposer, soit euh, assigner un lien pour le, rep, le repérer. Euh, une fois que vous déposez un document dans Papyrus, bien, ça bénéficie à tous les auteurs parce que tous les co-auteurs vont être. leur travail va être repérable sur le web aussi. Puis, c'est l'équipe Papyrus qui va s'occuper de gérer pour vous les questions de licence ou d'embargo. Donc, si la maison d'édition nous permet de rendre l'article disponible seulement après un an, un an après l'apparition, vous le déposez dès qu'il est accepté, puis l'équipe Papyrus va appliquer un embargo sur le système, puis un an après, il devient automatiquement disponible. Euh... Si c'est un article, si la version acceptée ou déjà publiée que vous voulez déposer, pour rentrer les données dans Papyrus, on peut utiliser tout simplement un identifiant PubMed, le PMID, ou un DOI pour faciliter la tâche d'ajout dans Papyrus. On a un guide du déposant, c'est très simple, très simple à suivre. Encore là, on peut vous aider au besoin, mais en suivant les étapes, on y arrive facilement. Donc, ça complète ma présentation. Puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous consulter à la bibliothèque de la santé. Merci beaucoup.